Bonjour tout le monde Je vous propose aujourd'hui de trier mes pins en ma compagnie. Effectivement, ça commençait à partir un petit peu en live sur mon tableau en liège. J'avais besoin et envie de retrier un petit peu par différentes thématiques ou couleurs. Enfin, je sais pas encore ce que je vais faire. On verra bien comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce moment parce que comme ça, ça vous fait une petite vidéo détente. Voilà. Et puis en même temps, j'en profite pour vous remontrer toute ma collection de pins. Donc écoutez, c'est parti je commence par vous montrer tous mes pins Ghibli, donc j'en ai un d'Ariety, un de Kiki la petite sorcière au milieu et tout en bas c'est une revisite de Kiki il me semble, c'est un pins qui avait été fait par la librairie du Renard Doré sur Paris que j'aime beaucoup Ici on a un magnifique pins d'Anne des Pignons Verts ou Anne de Green Gables, Anne E, comme vous voulez je suis folle amoureuse de ce pins, je ne sais plus la créatrice, euh, je vous mettrai en barre d'infos, mais vraiment, je suis amoureuse. Ça, c'est pas un pin, c'est une espèce de broche Peter Pan que j'avais trouvée dans une boutique de créateurs quand j'étais encore à Orléans. Et euh, du coup, je vais l'enlever de mon tableau parce que je vais la mettre plutôt dans la boîte que vous voyez un peu à l'arrière, dans laquelle il y a mes badges. Parce que sur le tableau, bon, c'est pas très bien accroché, je me dis que dans la boîte, ce sera mieux, puis elle sera plus facile d'accès aussi. Là, je vais vous montrer des pins qui n'ont rien à voir avec l'univers Disney ou autre, hein. vous avez compris, je pense, mais les pins Disney, c'est ceux que je collectionne en particulier, même si j'ai pas un esprit de collectionneuse, on va dire que j'achète ce que j'aime en fait. Je ne cherche pas à faire des collections à tout prix. Donc, non Disney, vous voyez que j'ai deux pins issus d'un univers très connu, n'est-ce pas J'adore le pins Choco-Grenouille, il est trop beau. C'est une amie qui me l'a offert. Euh, le pins Blackpink, qui a un groupe de K-pop sympa. Un pins SIDA que j'avais dû avoir acheté pour une association euh, d'aide contre le SIDA. Et euh, la petite libellule, je l'avais trouvée dans une brocante. Et j'avais acheté parce que ça me faisait penser à Coraline. Je crois qu'elle a une espèce de pince libellule elle aussi. Enfin, je ne sais plus, mais voilà. <rire> Là, vous avez mon Pins Yu-Gi-Oh que j'ai trouvé à Cultura il y a quelques mois et vraiment qu'il ne fut pas ma surprise, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je sais pas si vous savez, mais je suis une grosse fan de Yu-Gi-Oh, la première génération, donc voilà. C'était obligé que je l'achète et franchement, j'aime trop ce Pins. Là, je vous montre des Pins plutôt événementiels, c'est-à-dire qui sont reliés soit à un événement ou à une à une attraction Disney, donc évidemment au milieu le Pins Rock'n'Roller Roller Coaster Aerosmith, hein, l'attraction qui est devenue maintenant sur la thématique d'Iron Man. En dessous j'ai eu ce Pins je crois en trading ou on me l'a donné, je sais plus. Donc euh, je sais pas ça fait référence à quel événement, sûrement en lien avec un hein, des parcs américains. Et au dessus c'est le Pins Mickey que j'avais eu pendant la Mickey Mouse party à Disneyland Paris. Là vous avez un pins hôtel, donc c'est le Davy Croquet Run chez Disneyland de Paris toujours. J'ai décidé que j'achèterais un pins à chaque fois que je ferai l'hôtel en question. Il Faudrait que je m'achète celui du Newport Bay Club parce que je l'ai fait en 2013 en vérité et du coup bah, je suis légitime au fait d'acheter ce pins. <rire> Là je vous montre ma petite collection de pins animator. Je les trouve vraiment trop jolies et surtout j'adore les couleurs. Je pense que mon petit chouchou, c'est Blanche-Neige quand même. Elle est mignonne, la Blanche-Neige. J'aime beaucoup la nouvelle collection à Disneyland Paris. Je pense que je vais peut-être craquer. <rire> Là je vous montre encore des pins événements ou des pins à texte. Donc un joli pince Mickey Citrouille qu'une amie m'a donné. Le pince Mickey de la Pride de 2017 je crois. Le pin Camp Rock que j'adore et que j'ai trouvé au Disney Store. Un pince Captain Marvel et un pince Take Me to Neverland. Donc Peter Pan que j'avais acheté sur le site EMP. dans le gros pins à texte avec ce joli pins des indestructibles que je sais plus si je l'ai acheté à disneyland paris après l'avant-première des indestructibles 2 ou si on l'avait eu offert au grand règle j'en ai aucune idée le pins marie poppin c'est un achat à disneyland paris pareil pour le mickey steamboat willys et enfin le pins Hercule je l'ai trouvé au disney store comme je suis une grosse fan d'Hercule en plus c'est un pins des muses ben voilà j'étais obligée de l'acheter c'est pas comme si les Goodies et Hercule couraient les rues après tout. Hein <rire> là, je vous montre deux de mes plus gros pins. Donc il y a celui de Russell de là-haut avec ses ballons. Et un magnifique pins créateur inspiré de Pocahontas que je trouve absolument... Merveilleux avec une constellation dans ses cheveux là, ah, vraiment euh, j'adore ce pins. Pareil, je pense que c'est un de mes préférés. Là, je vais vous montrer ma collection de pins là-haut, sachant que c'est un Disney que je suis pas, dont je suis pas très fan en fait. Enfin, c'est un de mes Pixar que j'aime le moins. Je sais pas pourquoi j'ai acheté tous ces pins là, <rire> mais voilà. Donc là, vous voyez Doug, Carl et Kevin Loiseau. Je me souviens que j'avais acheté un set à Disneyland Paris. Là-haut, et aujourd'hui encore, je me pose la question de pourquoi j'ai acheté ce set. <rire> Le seul qui me tient peut-être vraiment à cœur, c'est celui de la maison, que je trouve hyper beau, et peut-être celui de Kevin, parce que j'aime bien ce personnage, donc voilà. <rire> Là, je vous ai fait une petite sélection de pins plutôt symboliques. D'abord, vous avez la fameuse maison de là-haut, hein, dont je vous ai parlé. Ensuite, vous avez un petit Pins Marvel, je crois même que c'est... Non, j'ai deux Pins Marvel avec Captain Marvel, mais là, c'est Loki, que j'avais eu en cadeau avec une robe que j'ai achetée sur EMP. En dessous et à côté, c'est deux Pins euh, créateurs, donc de la même créatrice en plus. Un Pins euh, à au pays des Merveilles et un Pins à l'Effigie du Totem de Frères des Ours. Voilà <rire> Là je vous montre trois pins Pixar avec Doug et Russell tout à gauche. Celui-là il me semble que je l'avais acheté parce que ça me faisait penser à mon chien à l'époque. Au milieu, le fameux pins Cars, l'attraction, la Cars Road Trip avec Martin et la Tour à Fioul. Et tout à droite, vous avez un pins en avant, un Pixar dont on parle pas beaucoup mais que moi franchement j'ai beaucoup aimé, surtout les personnages. Voici trois pins Disney Princess, donc tout à gauche, c'est un pins Réponse qu'on m'a donné, que je trouve sublime, un hein, pins Créateur. Au milieu, c'est mon plus vieux pins Disney, puisque c'est un pins d'Aurore en robe de mariée, que j'avais acheté en 2008 sur le parc. Vous imaginez ça J'avais quel âge en 2008 J'avais 13-14 ans. <rire> tout à droite, un joli pins de Vaiana qui était sorti un peu après la sortie du film en 2016 ou 2017 et que j'adore. Je dis ça, mais en fait, il est pas si vieux que ça, il me semble, ce pince. J'ai dû l'acheter il n'y a pas si longtemps, peut-être avant le Covid, enfin bref. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais aussi un pince de Jasmine en robe de mariée que j'avais acheté à l'époque au même moment qu'Aurore, mais celui-là, je l'ai euh, revendu ou donné à quelqu'un, je ne sais plus. On continue avec les princesses. Donc Mulan à gauche, Aurore au milieu. Je trouve ces pin's magnifique. Ariel en haut et il y a aussi la fée clochette en mode Noël, voilà c'est mon seul pin's un peu saisonnier avec le pin's d'Halloween <rire> celui d'aurore je le trouve vraiment sublime et je sais pas si vous le savez mais j'aime beaucoup La Belle au bois dormant le film comme l'héroïne et du coup j'ai 3-4 pin's aurore et je trouve ces pin's trop trop beau, voilà <rire> cette collection dans l'ensemble était trop jolie on enchaîne avec les pins Alice au pays des merveilles donc en dehors du pins que je vous ai montré tout à l'heure j'ai également deux pins à l'effigie d'Alice et dans les deux elle est avec Dina son petit chat d'ailleurs <rire> et tout à gauche vous avez un joli pince du chat de Cheshire pour l'anecdote, le pins d'Alice du milieu, il a une espèce de finition plastique qui est assez bizarre en fait. C'est pas moche, mais c'est complètement différent des autres rendus de pins que je possède et qui ont été faits par Disney. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils avaient changé la fabrication, mais euh, voilà, il diffère un petit peu des autres. Je sais pas si vous le verrez très bien en vidéo. J'ai essayé de vous montrer, mais je suis pas sûre du résultat. <rire> Là, je vous montre mes deux pins de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc un super pin's de Jack et Sally que je trouve adorable, que j'ai acheté il y a maintenant quelques années. Et à gauche, le pince de Zéro, le petit chien de Jack, que je trouve pareil absolument adorable. <rire> J'enchaîne avec des pin's compagnons Disney. En effet, à gauche, vous avez Bruni mode un petit peu euh, quand il est énervé et qu'il y a du feu je pense que c'est aussi un de mes pins préférés au milieu vous avez un pins de zip qui est mon seul pins à l'effigie de la belle et la bête d'ailleurs et à droite c'est un joli pins créateur de pegas que, que j'aime beaucoup et je pense que c'est un des tout premiers pins que j'ai acheté d'ailleurs sur tout créateur pareil je vous mettrai les créateurs en barre d'infos parce que là j'ai pas tout en tête <rire> enfin enfin je sais qui a fait ce pins j'ai en tête euh, à quoi elle ressemble mais j'ai plus les pseudos Toujours en compagnon ou héros Disney, on a un joli pince du génie, un pins adorable de Dembo et tout à gauche, à droite pardon, <rire> mon pince Mickey Fantasia que j'aime aussi beaucoup. Je crois que c'est un abonné qui m'avait offert le pins Dembo donc euh, merci à lui si c'est la personne à laquelle je pense. <rire> Ensuite je vous montre mes pins Hercule hein, qui est un de mes Disney préférés, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. <rire> D'abord, euh, ce magnifique pins que j'ai trouvé au Disney Store avec Hercule et Megara. Ils l'ont fait pour les 25 ans du film et vraiment, clairement, un de mes pins préférés. Pareil, par contre, il vaut clairement pas son prix, hein, je l'ai payé 18 euros. <rire> pour la taille, la finition, machin, Enfin je n'y m'y connais pas trop, mais clairement, les autres, il aurait dû coûter entre 8 et 10 euros. Quoi. Et sinon, les pins de peine et panique, je crois que je les ai trouvés aussi sur le Disney Store, mais genre l'année dernière ou il y, y a deux ans, quelque chose comme ça. Et pour le coup, je les trouve très chouettes. <rire> Là j'enchaîne avec trois pins du haut, on a d'abord euh, Lilo et Stitch, au milieu Bernard et Bianca, et à droite Simba et Nala. Donc euh, les deux du bout c'est des pins Disneyland Paris, au milieu c'est toujours un pins shop Disney, enfin Disney Store. Et ce pin de Bernard et Bianca, aussi magnifique soit-il, il, il m'a coûté 14 14€. Alors vous voyez, il est la même taille que les deux autres qui m'ont coûté 8€. Euros. <rire> Une fois encore, Disney Store, merci pour le doublement des prix, ça fait plaisir. Trois pins compagnons ou un peu symboles aussi, d'abord vous avez celui de Sisu dans Raya et le Dernier Dragon que j'aime particulièrement pour ma part. Le pin's Encanto, tout à droite, avec Antonio et les animaux de compagnie. <rire> et au milieu, un super pin's de la robe d'Aurore avec les trois marraines, les bonnes fées, que j'adore. Je pense que c'est aussi un de mes pin's préférés. Dernier pins, alors on sort de Disney, mais je l'avais oublié, le pauvre... C'est un petit pins de Bill, dans boulet Bill, je sais pas si vous connaissez le, le dessin animé ou la BD, mais voilà, je pense que je l'avais piqué à ma librairie à l'époque. Il y avait dû y avoir des cadeaux gratuits d'éditeurs, et comme je trouve trop chou, voilà, je l'avais piqué, tout simplement. Bon, bah voilà, maintenant que j'ai tout enlevé, il va falloir tout remettre, et du coup, je vais essayer de chercher un espèce d'ordre en votre compagnie. Écoutez, je vais vous dire un peu comment je vais faire. Pour mon premier groupe, je me suis dit que j'allais mettre ensemble les princesses Disney dans un premier temps puisque c'est un peu les personnages que je possède le plus. Là, je suis en train de mettre ensemble mes pins de La Belle au bois dormant. Je me suis dit que pour les films ou types de pins dont j'aurais euh, au moins 3 exemplaires je ferai des groupes à part. Vous le verrez plus tard j'ai fait quelques petites exceptions, voilà il y a des groupes de deux. Donc là je décide de faire un groupe Monsieur Jack slash Halloween parce que c'est un peu dans la thématique et puis écoutez pins d'événements du coup je mets clochette également en dessous pour Noël. Comme Monsieur Jack c'est à la fois un film de Noël et d'Halloween, <rire> c'est pas très grave. Au-dessus d'Aurore, je me mets Pins d'Alice au pays des merveilles, évidemment. Donc j'en ai 4. En dessous, je mets mon groupe de Pins Hercule, of course. Donc là, j'en ai 5. Je pense que c'est mon groupe de Pins le plus nombreux. En même temps, il y a tellement peu de goodies Hercule, comme je vous l'ai dit, que bon, <rire> je me rabats un peu sur les Pins. Au-dessus, je mets deux pins Vaiana. Voilà, j'ai voulu les mettre ensemble parce que c'est un de mes films chouchou Et à mon avis, j'en rachèterai d'autres. À côté, je mets mes deux pins Frères des Ours parce que pareil, un de mes films préférés et puis un Disney assez rare, donc j'ai envie de le mettre en avant. Je passe aux pins Pixar avec le pins de Martin, les pins là-haut, le pins en avant, etc. Tout en haut à gauche, je mets mes pins événementiels donc Aerosmith, Mickey Mouse Party, mon pins du Davy Croquette aussi ben voilà, tous les pins un peu qui sont liés à quelque chose en particulier et en haut à droite, je vais mettre mes gros pins à texte ensemble sauf le Mickey, comme vous l'avez vu, il y a eu un petit changement de dernière minute je le garde pour un petit groupe à part, je décide de mettre mes pins Mickey ensemble puisque, après tout, c'est un petit peu le Big Boss, il mérite d'avoir sa place. <rire> je mets mes deux pins Marvel entre le groupe Mickey et le groupe de Pins à texte. En dessous, je mets mes pins de duo Disney, duo ou couple. Et je mets également mes pins euh, compagnons, euh, héros, personnage, euh, voilà. J'ai mis Antonio dans ce groupe là, puisque bon, il euh, y a 3-4 animaux sur ce pin, c'est qu'il est tout petit. Tout en bas à droite, je mets mes pins euh, Studio Ghibli. mon Pins guillot pour faire un petit coin en fait, euh, japanimation, euh, japon et tout ça. Je mets un peu à part mon Pins Anne des Pignons Verts pour qu'il soit bien visible. Tout à gauche je mets mes deux Pins Harry Potter, je mets ma petite libellule et mon petit truc du sida euh, au dessus Anne pour une raison euh, par souci de place j'imagine et parce que c'est non Disney. Je mets Blackpink à côté de Harry Potter et Bill en fait voilà j'ai couper en deux mes pins non Disney pour les répartir un petit peu. <rire> Et enfin, voici les trois pins dont je me sépare, hein, mes trois pins là-haut que je vais revendre ensemble dans un lot, mais qu'on pourrait aussi acheter à l'unité si vous voulez, ce sera sur mon Vinted, toujours lien en barre d'infos. Je pense que je vais faire le lot à 15 euros, donc si ça vous intéresse pour Noël, n'hésitez pas Ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc vous avez vu tous mes pins mais je vous refais un petit zoom parce que vous les avez pas assez vus, je trouve. <rire> je vous dis à la prochaine, voilà, bonne soirée, bonne journée, gros bisous et à bientôt. Salut